J'ai décidé de créer une semaine de rencontre sur le changement de société Et puis aussi ce que j'aimerais c'est créer peut-être une sorte de mouvement en fait euh, collectif, avec euh, Postérieur, en fait, après, après la Conspiration Positive, euh, créer un mouvement où, où les gens se rassemblent et se réunissent pour monter des actions. On rencontrerait des, bah, des pionniers, en fait, justement, qui parlent du nouveau paradigme euh, social et écologique pour essayer de, de faire bouger les choses. C'est euh, un festival qui s'appelle La Conspiration Positive, euh, qui se passe en ce moment même. Ouais. Euh, L'idée, c'était donc de créer des manifestations autour de euh, l'esprit d'aventure et euh, l'insurrection pacifique des consciences. D'incarner des idées et agir euh, à son échelle. Je pense que ce que j'aimerais, c'est que les gens aient un déclic et se disent, euh, bon, maintenant on peut, on peut le faire, en fait. Que, que, les, que les personnes arrêtent finalement de se mettre des, des, des barrières. Et... Je pensais qu'il y aurait plus de monde, mais je suis très contente déjà que vous soyez là et bon qui est des personnes qui sont un petit peu pour moi des modèles finalement comme Mathieu Baudin par exemple, je connais bien son, son TED Talk que j'avais lu ici justement à la fac, Emmanuel Delannoy, Yann Richer, les éditeurs de, qui ont publié Indignez-vous en 2010 de Stéphane Essel, les éditions indigènes. Euh, j'ai invité un explorateur euh, aventurier qui s'appelle euh, Damien Artero. Il y aura Pierre Rabhi aussi qui sera là demain. Et j'avais invité Lilou Massé aussi, mais elle n'a pas pu venir et voilà. <musique> Moi, à la base, euh, j'écris en fait sur un blog depuis que j'ai 13 ans. Et euh, j'ai toujours eu envie d'exprimer euh, mes pensées, mes émotions, la façon dont je vois le monde. Et euh, finalement, ce qui m'a toujours manqué, c'était l'action et le concret et passer à l'acte, en fait, justement. Et euh, en 2012, j'ai créé une association qui s'appelle La Vague. Donc l'idée, c'était de promouvoir l'art, la culture, l'acte poétique. Et, euh, et justement, à partir de là, c'est là que j'ai commencé, finalement, à passer un petit peu à l'action, à me lancer dans des... Dans des projets, et, euh, et bon, moi j'avais toujours voulu euh, finalement me réaliser à travers euh, un, un événement, enfin créer quelque chose. Euh, et puis euh, au départ, c'était pas du tout, enfin le projet c'était pas du tout de créer un festival, c'était juste de créer un événement. Au départ, ça devait se faire sur une seule journée. C'est devenu euh, un festival sur plusieurs jours où euh, on a fait, j'ai fait beaucoup de rencontres et euh, j'ai rencontré des gens, je leur ai proposé de venir, et puis ils ont accepté, et puis c'est fait comme ça.